Bonsoir et bienvenue dans cette très courte vidéo dans laquelle je vais me contenter de vous présenter mon tout premier webinaire consacré à l'arthrose. Alors vous allez en dessous, vous avez le lien, vous cliquez sur le lien et vous allez directement sur la webconférence qui est ce soir à 8h30, exactement 20h30 heure française. Voilà, je vous dis à tout à l'heure